Je présente notre premier orateur de la matinée, le frère Yassine Destivel, euh, dominicain. Euh, il est euh, directeur de l'Institut d'études œcuméniques de l'Angelicum à Rome où il est également euh, professeur euh, d'œcuménisme. Il euh, est également officiel du Dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens, euh, chargé particulièrement des relations avec les églises orthodoxes Oriental. Euh, et puis, il est également membre euh, depuis 2006 du groupe Saint-Irénée, euh, qui est un groupe de dialogue orthodoxe euh, catholique, euh, d'où il revient d'ailleurs. Euh, il l'a même quitté avant la fin de leur réunion annuelle. Il se retrouvait en Roumanie. Donc, il nous a fait euh, la grâce d'interrompre de, de, pour lui euh, ce temps de travail et de nous rejoindre pour ce matin et nous donner donc euh, la première communication intitulée « La synodalité antique, source d'inspiration pour le dialogue catholique orthodoxe actuel ». Voilà, donc euh, je vous laisse la parole. Je vous donne le micro aussi, <rire> Bonjour à tous et merci pour votre invitation. Je suis très honoré de participer à ce colloque de, de patristique, n'étant étant, moi-même pas du tout patrologue, mais euh, je, suis, euh, donc je suis plus investi dans, dans l'actualité des relations euh, catholiques orthodoxes, euh, en particulier avec les orthodoxes orientaux, mais aussi euh, avec les byzantins. Et je suis désolé de ne pas avoir pu assister au début de, de ce colloque qui m'aurait beaucoup intéressé. J'espère que mon excuse est quand même acceptable pour des Lyonnais, euh, puisque j'étais à ce groupe Saint-Irénée de Lyon. et Nous espérons beaucoup pouvoir un jour nous réunir ici même à Lyon. Ce groupe donc, qui a été fondé en 2004, à l'époque où il y avait une, une crise des, des relations catholiques orthodoxes à la suite du document de Balamand. D'ailleurs, nous irons à Balamand l'année prochaine et de toute la question des églises, de, de, de, de l'uniatisme, entre guillemets, des églises orthodoxes et des églises catholiques orientales. Et donc, ce, ce, ce groupe a porté déjà un mal de fruits, en particulier sur la question de la synodalité. Je vais y revenir dans le contenu de mon intervention. Dans l'encyclique Autonome Sint, Jean-Paul II affirme que l'église catholique ne désirant rien d'autre que la pleine communion entre l'Orient et l'Occident, s'inspire pour cela de l'expérience du premier millénaire qui fait, dit-il, figure de modèle. Et en termes similaires, lors de sa visite en 2014 au patriarcat écuménique, le pape François déclara que, je cite, l'unique chose que désire l'Église catholique et que je cherche comme évêque de Rome, l'Église qui préside dans la charité, c'est la communion avec les Églises orthodoxes, et il précisait, Nous sommes prêts à chercher ensemble, à la lumière de l'enseignement de l'écriture et de l'expérience du premier millénaire, les modalités par lesquelles garantir la nécessaire unité de l'Église dans les circonstances actuelles. Une telle référence au premier millénaire ne va pourtant pas de soi. Dans son récent document sur la relation entre primauté et synodalité, le groupe mixte de travail orthodoxe catholique Saint-Irénée, Saint que je viens d'évoquer, note que, je cite, « Dans le dialogue catholique orthodoxe, il y a une forte tendance à idéaliser le premier millénaire, car on ne peut pas parler, dit-il, d'une église indivise du premier millénaire. » Il s'appuie sur le constat d'Yves Congar, qui relevait qu'au cours des 506 ans entre 337 et 843, donc époque des conciles écuméniques, pas moins de 17 années, 217 années de schisme séparèrent Rome et Constantinople, sans compter les tragiques divisions du Ve siècle à la suite des conciles d'Éphèse et de Chalcédoine, qu'on garde à s'appuyer d'ailleurs sur les travaux de Jugie. D'ailleurs, l'Église réunie devrait-elle reposer sur la recréation des institutions antiques sans tenir compte des développements du deuxième millénaire point Certes, selon l'axiome bien connu du cardinal Ratzinger, je cite, « En ce qui concerne la doctrine de la primauté, Rome ne doit pas exiger de l'Orient plus que ce qui a été formulé et vécu au cours du premier millénaire. » Cependant, le même cardinal nuança plus tard son propos en affirmant que mettre entre parenthèses les décisions dogmatiques du deuxième millénaire serait, je cite, une fuite en avant dans un univers artificiel à laquelle on devrait fermement s'opposer. Enfin, même en tenant compte des deux premiers millénaires, les églises sur le chemin vers la pleine communion ne devraient-elles pas avant tout répondre aux défis actuels, ceux du troisième millénaire? Sans mythifier le premier millénaire ni minimiser le deuxième, plusieurs dialogues catholiques orthodoxes récents, et je vais faire allusion non seulement au dialogue avec les Byzantins, mais aussi avec les orientaux, plusieurs dialogues donc, ont voulu faire une relecture des premiers siècles de l'Église pour y déceler des compréhensions et des pratiques pouvant servir d'inspiration pour le troisième millénaire, particulièrement sur la question de l'articulation de la synodalité et de la primauté. Les documents auxquels je vais me référer sont principalement les deux derniers documents du dialogue international officiel, donc les documents dits de Ravenne en 2007 et de Kieti en 2016, mais aussi les, dialogues, les documents du dialogue international entre l'Église euh, catholique et les Églises orthodoxes orientales, en particulier ceux de 2009 sur la nature de l'Église et de 2015 sur la communion et la communication entre les Églises au premier siècle de l'Église, et aussi les dialogues catholiques orthodoxes nationaux, puisque en plus des dialogues internationaux, il y a des dialogues nationaux qui d'ailleurs ont souvent commencé bien avant le dialogue international. En particulier, je me référerais aux dialogue nord américain et aux dialogue français, qui ont été pionniers dans, à bien des égards, mais aussi sur le dialogue non officiel, parce qu'en plus des dialogues officiels, avec des experts nommés par les évêques, il y a aussi des dialogues non officiels, et le groupe Saint-Irénée est justement un exemple euh, de ce type de dialogue. Quels sont donc les principes et les pratiques de cette synodalité antique dont ces dialogues théologiques invitent à s'inspirer pour établir la pleine communion entre nos églises En nous appuyant sur leurs principaux travaux, nous essaierons dans un premier temps de définir la synodalité antique telle que la comprennent les dialogues, puis dans un deuxième temps, d'en présenter quelques réalisations concrètes aux divers registres de l'Église, ce qui nous permettra dans un troisième temps d'en de, retenir quelques caractéristiques principales. Donc d'abord, euh, la définition, la compréhension par les dialogues théologiques de la synodalité. Les dialogues théologiques comprennent la conciliarité ou synodalité, deux termes qui sont synonymes, sauf qu'au début on parlait surtout de conciliarité, maintenant le, la terminologie c'est la synodalité, donc comprennent la conciliarité ou synodalité antique de façon très large, comme une propriété de l'Église entière. Certes, souligne le document de Ravenne, de la commission donc, catholique orthodoxe, le terme conciliarité ou synodalité vient du mot « concile, synodos » en grec, « concilium » en latin, qui indique essentiellement une assemblée d'évêques qui exerce une responsabilité particulière. Cependant, le document retient une définition bien plus large. Je cite, « Nous parlerons de conciliarité pour indiquer qu'en vertu du baptême, qu'en vertu du baptême, chaque membre du corps du Christ a sa place et sa propre responsabilité dans la koinonia, communion en latin, eucharistique. » Cette compréhension étendue de la synodalité conciliarité se fonde sur une triple dimension. En premier lieu, « La conciliarité reflète le mystère trinitaire, où elle trouve son fondement ultime », affirme le document de Ravenne. Celui de Chietti souligne que l'unité qui existe entre les personnes de la Trinité se reflète dans la communion koinonia entre les membres de l'Église, en se référant à la définition de l'Église de Maxime le Confesseur comme « icône de la Sainte Trinité » et à celle de Saint Cyprien, comme peuple réuni dans l'unité du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, première dimension, dimension trinitaire. Deuxième dimension, eucharistique. Reflet de la Trinité, la synodalité s'exprime par excellence dans l'Eucharistie. L'Eucharistie manifeste la à trinitaire, actualisée dans les fidèles, comme une unité organique de plusieurs membres, dit le document de Ravenne. « chacun desquels a un charisme, un service ou un ministère propre nécessaire dans leur variété et leur diversité pour l'édification de tous dans l'unique corps ecclésial du Christ. » Dimension trinitaire, dimension eucharistique, et en troisième lieu, et c'est sans doute une des contributions les plus originales du dialogue international catholique-orthodoxe par rapport aux dialogues nationaux, en particulier nord américain et français, Dialogue national qui présentait la conciliarité avant tout comme la collégialité épiscopale. Selon le dialogue international, la synodalité s'enracine dans le sacrement du baptême. En effet, affirme le document de Ravenne, je cite, « Toute la communauté et chaque personne en elle ont la conscience de l'Église, ecclésiastique sine comme l'a défini la théologie grecque ou le « sensus fidelium » dans la terminologie latine. Ainsi, dit le document, tous les fidèles, et non seulement les évêques, sont responsables de la foi professée à leur baptême. Se référant à la célèbre expression de Jean Chrysostome, Église signifie à la fois rassemblement, système et synode, synodos, même si cette citation est un peu sortie de son contexte, il s'agit en fait d'un commentaire d'un psaume, comme nous le savons, le document de euh, Chieti souligne que la synodalité se réfère à la participation active de tous les fidèles à la vie et à la mission de l'Église. Ainsi, euh, en, en, en conclusion de ce, de ce premier point sur la définition de l'Église, on peut dire que les documents du dialogue catholique orthodoxe, bien que fortement influencés par ce que l'on appelle l'ecclésiologie eucharistique, font aussi honneur au baptême comme source de la synodalité au sens large dans une ecclésiologie que l'on pourrait qualifier de baptismale. Deuxième point, donc à partir de cette définition très large, baptismale, de, de la synodalité, le dialogue catholique-orthodoxe est attaché à montrer comment la synodalité a été réalisée ou a été actualisée dans les premiers siècles aux différents registres ou niveaux même si ce n'est pas une terminologie qui, euh, qui plaît beaucoup aux ecclésiologues en général, mais aux différents registres de l'Église, ou aux différentes dimensions de l'Église, donc locale, régionale et universelle. Donc D'abord, euh, dans euh, synodalité dans l'Église locale. Les dialogues se réfèrent d'abord à l'expérience synodale de l'Église locale du diocèse. En se référant à ignace d'Antioche, le document de Ravenne rappelle que, certes, le presbytérium et le concile de l'évêque, que tout doit être fait de concert, lettre aux Éphésiens. Cependant, rappelle le même document de Ravenne, la synodalité implique, au niveau local, tous les membres de la communauté, que de la communauté dans l'obéissance à l'évêque, car, dit-il, conformément aux traditions orientales et occidentales, la participation active des laïcs, hommes et femmes, des membres des communautés monastiques et des personnes consacrées, a lieu dans le diocèse et dans la paroisse, par de nombreuses formes de services et de missions. Le document de Chieti, de son côté, montre bien comment l'Eucharistie manifeste par excellence, on retourne là à l'ecclésiologie eucharistique, manifeste par excellence l'interdépendance de la primauté et de la synodalité. En effet, dit-il, « Dans l'Eucharistie, le proestos et la communauté sont interdépendants. La communauté ne peut célébrer l'Eucharistie sans un proestos, et le proestos, donc le président, à son tour, doit célébrer avec une communauté. » Fin de citation. Le même document montre également comment l'évêque, principe de communion de l'Église locale, est aussi le lien synodal avec la communion de toutes les autres Églises. Je cite « Puisque l'évêque est le chef de son église locale, il représente son église auprès des autres églises locales et dans la communion de toutes les églises. De la même façon, il rend cette communion visible dans sa propre église. C'est un principe fondamental de la synodalité. Fin de citation. Alors, au niveau local. Maintenant, voyons au niveau régional. Au niveau régional, c'est-à-dire de la communion régionale des églises locales voisines. À ce niveau, ou à ce registre, les dialogues s'intéressent surtout à la façon dont, dans, dans les premiers siècles, les relations au sein du Collège des évêques, Collegio Episcoporum, manifestaient la communion ecclésiarum, la communion des églises. Il s'agit ici, on va le voir plus précisément, il s'agit ici davantage de la collégialité, en réalité, de la collégialité épiscopale que de la synodalité au sens large, à ce niveau régional. En se référant à Saint-Cyprien, il n'y a qu'un seul épiscopat répandu dans une multitude harmonieuse de nombreux évêques, le document de Chieti souligne qu'il existe, je cite, une abondance de preuves que les évêques au premier temps de l'Église étaient conscients d'avoir une responsabilité commune envers l'Église dans son ensemble. Plusieurs pratiques de la collégialité épiscopale des premiers siècles sont mentionnées pour illustrer cette conscience de la responsabilité commune. Les documents mentionnent notamment les échanges de lettres ou de visites, les invitations d'un évêque d'une autre église à concélébrer dans la synaxis de l'église locale, l'accueil des fidèles de ces autres églises locales au partage de la table eucharistique, l'assistance matérielle, etc. Mais c'est dans le cadre de la métropole et puis des patriarcats comprenant plusieurs métropoles que la synodalité est née et s'est exprimée de façon plus institutionnelle et canonique. Et ici, deux canons sont particulièrement cités par les documents de dialogue théologique. Le premier concerne l'ordination des évêques qui exprime la communion des églises. C'est le, le quatrième canon du concile de Nicée, 325, qui prévoit en effet qu'un nouvel évêque doit être ordonné par au moins trois évêques d'une même province. Ce Quatrième canon du premier concile écuménique est souvent cité par les documents, en particulier qui est Thierraven, pour euh, montrer le, le lien entre donc, la, le, le collège des évêques et la communion des églises. L'autre témoignage est le canon apostolique 34, qui offre une description de la corrélation entre le Protos et les autres évêques de chaque région. Ce canon, qui appartient à la Tradition commune des églises catholiques et orthodoxes fait partie d'un ensemble plus vaste de règles de l'église d'Antioche du IVe siècle. Peu cité, jusqu'à ces dernières années, par les théologiens catholiques, il est devenu un des, une des principales références des divers dialogues pour montrer l'interdépendance des dimensions primatiales et synodales de l'église. Vous avez sans doute déjà cité ce canon ici, non, donc ce n'est pas la peine que j'y revienne. Mais, une application concrète de ce principe du canon 34, donc l'interdépendance, primauté et synodalité, se trouve dans la pratique des synodes ou conciles d'une province ou d'un patriarcat pour discuter des questions communes de doctrine ou de pratique. Comme le souligne le document de Kieti, cette façon d'agir est à la racine des institutions synodales au sens strict, comme le synode régional d'évêques. Et, le dialogue avec les églises orthodoxes orientales, que je suis maintenant plus particulièrement dans son document sur l'exercice de la communion dans la vie de l'église ancienne, note que, je cite, les premiers synodes étaient convoqués au niveau provincial, régional et local, et il évoque, en particulier à partir de la seconde moitié du IIIe siècle, les euh, synodes en Asie mineure, en Égypte, en Syrie, en Afrique du Nord, en Gaule, à Corinthe... Euh, ces premiers synodes régionaux et provinciaux, dit ce document de 2015, euh, jouissaient d'indépendance et de liberté vis-à-vis -vis des sujets abordés concernant leurs zones géographiques respectives et ils incluaient le clergé et les laïcs. Les résultats de ces synodes étaient destinés à être reçus par les églises locales ou régionales puis communiqués aux autres églises par des lettres synodales annonçant les décisions prises. Fin de citation. Enfin, la synodalité dans l'Église entière. La question des expressions de la synodalité dans l'Ekumené a particulièrement intéressé les dialogues théologiques dont l'interrogation initiale portait sur la question de la primauté au niveau universel, question du pape. L'expression, ici, il y a trois, trois, trois grands euh, euh, exemples qui sont donnés. L'expression par excellence de la synodalité antique au niveau universel, c'est bien sûr le concile écuménique. Le document de Chieti euh, soulignant que le, la compréhension par l'Église des critères pour la réception d'un concile comme écuménique s'est développée euh, dans le courant du premier millénaire se réfère aux trois critères définis par le septième concile écuménique de Nicée II en 787. Je cite la concorde symphonie des chefs des églises, la coopération synergia de l'évêque de Rome et l'accord des autres patriarches simfronuntes, trois critères pour euh, la réception d'un concile comme écuménique. Mais le même document conclut en disant que, je cite, la réception par l'Église dans son ensemble, dans son ensemble, a toujours été le critère ultime de l'écuménicité d'un concile. En effet, tous les documents de dialogue catholique orthodoxe soulignent que le caractère écuménique d'un concile était lié non pas seulement au fait qu'il réunissait des évêques de toutes les régions, ou à sa confirmation par les chefs d'église, ou donc à cette concorde des chefs d'église, à la synergia de l'évêque de Rome ou de la des, euh, des patriarches, mais à sa réception par l'ensemble du peuple de Dieu. Et ici, on retrouve la définition large de la synodalité que nous avons vue en introduction et aussi au niveau local. Comme le souligne le document de Ravenne, je cite, « Le caractère œcuménique des décisions d'un concile est reconnu à travers un processus de réception qui peut être de longue ou courte durée, selon lequel le peuple de Dieu dans son ensemble, à travers la réflexion, le discernement, la discussion et la prière, reconnaît dans ses décisions l'unique foi apostolique des églises locales, qui a toujours été la même et dont les évêques sont les enseignants et les gardiens. » Par conséquent, affirme le même document, la synodalité ou conciliarité implique beaucoup plus que des évêques réunis en assemblée. Elle implique également leurs églises. Chaque concile écuménique, reçu comme tel au sens propre et intégral du terme, est en conséquence une manifestation et un service rendu à toute l'Église comme communion. Une autre institution du premier millénaire liée à l'exercice de la synodalité dans l'Église entière, c'est le droit d'appel. Le droit d'appel au siège majeur. Des dialogues orthodoxes catholique récent et le comité mixte français fut pionnier à cet égard euh, dès 1991, ont analysé cette procédure, et euh, en particulier les canons 3 et 5 du concile de Sardique de 343. Canons du concile de Sardique qui déterminèrent qu'un évêque qui avait été condamné pouvait faire appel à l'évêque de Rome et que ce dernier s'il le jugeait approprié pouvait ordonner un nouveau procès à mener par les évêques d'une province voisine de la province de l'évêque demandeur. Donc en, en résumé, on peut c'est un comme ça a été plusieurs fois souligné en particulier par le professeur Hervé Legrand qui était un des premiers à travailler en tout cas dans le galop catholique orthodoxe cette question. Cette procédure correspond davantage à une cour de cassation hein, puisque le nouveau procès est mené non à Rome, mais par des évêques locaux dans un esprit que l'on pourrait qualifier de subsidiarité. Notant que des appels en matière disciplinaire furent également adressés au siège de Constantinople et à d'autres sièges, le document de Chieti souligne que ces appels présentés au siège majeur furent toujours traités de manière synodale. Et ce même document de Chieti euh, observe par ailleurs, que les appels de l'Orient à l'évêque de Rome, puisque donc l'évêque de Rome était le seul à pouvoir recevoir des appels de l'Orient, ce qui n'était pas vrai pour, euh, par exemple, le siège de Constantinople, qui ne pouvait pas recevoir des appels de l'Occident, donc les appels de l'Orient à l'évêque de Rome exprimaient la communion de l'Église, mais que l'évêque de Rome, je cite, « n'exerçait aucune autorité canonique sur les églises d'Orient ». Cette phrase, d'ailleurs, a été assez critiquée dans la réception du document de, nice, de, du document de Chieti, donc de 2016, cette phrase « L'évêque de Rome n'exerçait aucune autorité canonique sur les églises d'Orient. » Certains ont dit « Il aurait fallu dire n'exerçait aucune autorité canonique directe sur les églises d'Orient. » Mais passons. Troisième, un dernier aspect de la synodalité antique évoquée par les dialogues théologiques, celle qui entourait l'exercice de la primauté de l'évêque de Rome. Le groupe Saint-Irénée dans son analyse des premiers siècles de l'Église, souligne qu'en Occident, l'autorité de l'évêque de Rome, qui s'exerçait différemment selon ce qu'on peut appeler différentes sphères d'influence, n'était pas considérée comme en concurrence avec l'autorité des évêques locaux et régionaux ou des synodes de l'Église d'Occident, mais plutôt comme renforçant, promulguant et réglementant leur travail. Et le document de Saint-Irénée, du groupe Saint-Irénée, se réfèrent en particulier à Léon Ier et à Grégoire le Grand, en rappelant que ces deux papes, qui contribuèrent pourtant considérablement à l'affirmation du ministère pétrinien, exhortaient les évêques métropolitains d'Occident à veiller à ce que les synodes locaux et régionaux se réunissent régulièrement, Grégoire le Grand, organisant tous les cinq ans à Rome un synode des évêques de l'Italie suburbicaire. En effet, tous deux, ces deux, donc ces deux papes, euh, Léon et Grégoire, considéraient que le but des synodes locaux et régionaux consistait à porter un jugement faisant autorité sur les questions disciplinaires et doctrinales. Leur fonction propre, donc la fonction propre, celle des papes, étant d'être informés de ces décisions, de les confirmer et de n'intervenir, je cite, que dans les cas où les autorités locales ne pouvaient parvenir à une solution claire. En Norillon, la question de la primauté de l'évêque de Rome était abordée au prisme des relations entre les grands sièges et donc avant tout conçue comme une préséance une préséance au sein de la pentarchie comme le note le document de Chieti, je cite entre le IVe et le VIIe siècle l'ordre, la taxis des cinq sièges patriarcaux fondé sur les conciles écuméniques et approuvé par eux commença à être reconnu le siège de Rome occupant la première place et exerçant une primauté d'honneur, presby testimis, suivi des sièges de Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem, dans cet ordre spécifique, selon la tradition canonique. Le document de Ravenne déclarait dès 2007 les deux parties sont d'accord pour dire que cette taxis, cet ordre canonique, était reconnu par tous pendant la période de l'Église indivise. Ils seront cependant. Ils sont également d'accord que Rome, en tant qu'église qui préside dans la charité, selon l'expression de Saint-Ignace d'Antioche, occupait la première place dans la taxis, et que l'évêque de Rome était par conséquent le protos parmi les patriarches. Toutefois, dit ce même document de Ravenne, ils ne sont pas d'accord, donc les deux parties, catholiques et orthodoxes, ne sont pas d'accord sur l'interprétation des témoignages historiques de cette période concernant les prérogatives de l'évêque de Rome comme protos, une question déjà comprise de manière différente pendant le premier millénaire. Voyons maintenant, dans le troisième et mon dernier point, quelques relevons à la lumière de, ces, de, de, de cette euh, relecture des relations entre primauté et conciliarité au niveau local, régional et universel. Voyons, quelques essayons de relever quelques caractéristiques de la synodalité antique. À la lumière de ces dialogues théologiques, il me semble que trois grandes caractéristiques de la synodalité antique peuvent être relevées. Une première, évidente, et l'étroite corrélation de la synodalité avec la primauté. Euh, dès 1989, le dialogue catholique orthodoxe nord-américain, dans sa Déclaration commune sur la conciliarité et la primauté dans l'Église, décrivait la primauté et la conciliarité comme, je cite, « deux institutions mutuellement dépendantes et mutuellement limitées ». Donc cela, dès 1989, donc c'était déjà presque 20 ans avant Ravenne. Et en réalité, le dialogue catholique anglican, Archic, avait déjà formulé cette corrélation dès 1976 dans l'autorité dans l'Église. En 2007, le document de Ravenne déclarera dans une phrase qui sans doute en constitue le, le cœur, je cite, primauté et conciliarité sont réciproquement interdépendantes. Pour cette raison, la primauté aux différents niveaux de l'Église, de la vie de l'Église, locale, régionale et universelle, doit toujours être vue dans le contexte de la conciliarité et de même la conciliarité dans le contexte de la primauté. Un tel constat est un puissant argument en faveur de l'existence d'une primauté également au niveau universel. En effet, puisque les dimensions primatiales et synodales de l'Église sont présentes au niveau local et régional, ces deux dimensions doivent également exister dans l'Église entière. Cet argument de nature ecclésiologique se superpose à l'argument apostolique, traditionnellement privilégié par l'Église orthodoxe, à savoir le bon ordre ou la taxis des cinq grands sièges patriarcaux et l'existence parmi eux d'un protos, le pape de Rome étant le premier des cinq patriarches. Donc un argument ecclésiologique, primauté, synodalité à tous les niveaux d'Église, également au niveau universel, et aussi l'argument, disons, apostolique, l'existence de cinq sièges apostoliques, celui de Rome étant le premier dans la taxis. Un des principaux fondements historiques de cet argument ecclésiologique est, comme nous l'avons vu, le 34e canon apostolique. Certains dialogues soulignent cependant la nature analogique de son application aux différents niveaux de l'Église. Le groupe Saint-Irénée note euh, par exemple qu'il y a, je cite, une analogie mais pas identité dans la relation entre primauté et synodalité aux différents niveaux de l'Église, locale, régionale et universelle. Parce que la nature de la primauté et de la synodalité diffère à chaque niveau, la dynamique entre la primauté et la synodalité varie également en conséquence. On peut d'ailleurs souligner en note de bas de page que cet argument fut justement souligné par le patriarcat de Moscou pour refuser euh, de recevoir le document de Ravenne en disant qu'il y a une analogie, mais pas une identité, des relations entre primauté et synodalité aux différents niveaux de l'Église. Il y avait bien sûr d'autres raisons, mais c'était principal, euh, la principale motivation ecclésiologique de ce refus. Deuxième caractéristique euh, de, de, de la synodalité antique, telle que la conçoivent les dialogues théologiques, c'est qu'elle ne s'exprimait pas principalement de façon juridique. Certes, nous avons cité bien des canons, mais comme le note le document de Ravenne, pendant le premier millénaire, la communion universelle des Églises dans le cours normal des événements a été maintenue par les relations fraternelles entre les évêques. Ces liens informels de synodalité que nous avons évoqués au niveau régional <coughs> existaient aussi au niveau universel. Les documents notent par exemple la pratique, lorsqu'un nouveau patriarche était élu à l'un des cinq sièges de la taxis, d'envoyer une lettre, une lettre de communion à tous les autres patriarches annonçant son élection et y incluant une profession de foi. Une autre tradition importante d'ordre liturgique était d'insérer dans le bon ordre, dans la taxis, le nom du nouveau patriarche, dans les diptyques, donc ces listes de euh, noms de chefs d'église qui étaient lus au canon eucharistique, en signe de la reconnaissance de son élection. Une telle pratique illustre d'ailleurs la dimension fondamentalement eucharistique de la synodalité. Pour sa part, le document euh, sur l'exercice de la communion dans la vie de l'Église ancienne, du, du dialogue avec les Églises orthodoxes orientales, après une enquête sur les expressions de la communion dans les premiers siècles de l'Église, telles que l'échange des lettres et de visites, les les, la, prati, les, la prière, les pratiques liturgiques, la vénération des martyrs et des saints communs, le monachisme, les, les pèlerinages au sanctuaire des différentes églises. Ce document souligne lui aussi le caractère informel de ces expressions de communion. Je cite, « Au cours des premiers siècles, la communion ecclésiale s'exerçait davantage en termes de foi et de vie liturgique que de structure juridique. » Et le document conclut, « Dans la plupart des cas, à cette époque, donc celle des trois premiers siècles, ces expressions de communion n'avaient rien de formel, dans le sens qu'elles ne se déroulaient pas dans le cadre de structures claires. Elles avaient également tendance à se dérouler principalement au, régio, au niveau régional. Il n'existait aucun lieu de référence centrale clair. Enfin, et je terminerai par là, une troisième caractéristique de la synodalité antique, selon toujours ces documents, c'est la diversité des modèles ecclésiaux comme le note le groupe Saint-Irénée, la primauté et la synodalité dans l'Église ancienne ont évolué, reflétant les défis de leur époque. Elles étaient exercées, mais pas codifiées. Aucun modèle unique ne semble avoir été universellement accepté. De même, le dialogue orthodoxe catholique nord-américain souligne que, je cite, « l'Église primitive avait une diversité de modèles d'organisation ecclésiale, répondant aux coutumes et aux besoins locaux. Par exemple, les églises d'Alexandrie et de Rome » Avait des principes d'organisation interne spécifiques, différents des autres Églises. Et pourtant, souligne le même document, il ne s'agit pas nécessairement d'une pratique qui divisait l'Église. Une certaine diversité n'est pas seulement attendue dans la vie d'Église, mais doit être accueillie comme saine. Et en référence au sous-titre du document de Kieti, le sous-titre de Kieti, c'est donc « Vers une compréhension commune au service de l'unité de l'Église », le même dialogue catholique-orthodoxe nord-américain pose la question est-il nécessaire, voire souhaitable, que nous ayons des compréhensions absolument identiques Et le, ce dialogue catholique-orthodoxe nord-américain suggère que la méthodologie du consensus différencié qui a été appliquée par le dialogue international luthérien-catholique, en particulier dans la Déclaration commune sur la doctrine de la justification, pourrait être utile aussi dans le cadre du dialogue orthodoxe-catholique. Conclusion. Dans sa relecture de l'Église ancienne, l'originalité du dialogue théologique catholique-orthodoxe est d'apporter une définition, d'adopter une définition très large de la synodalité fondée sur le baptême, comme expression du sanctus fidelium de l'ensemble du peuple de Dieu et non pas des seuls évêques. Il s'appuie pour cela, ce dialogue catholique-orthodoxe, sur l'expérience de l'Église locale articulant les charismes de tous les baptisés au service de la communion, expérience reflétée par excellence dans l'Eucharistie. Il se fonde aussi sur certains aspects de la vie de l'Église au niveau universel, en particulier la réception des conciles écuméniques. Au niveau régional toutefois, cette compréhension large de la synodalité ne correspond pas vraiment aux exemples donnés par ces documents, qui concernent essentiellement la collégialité épiscopale, telle que la discipline des ordinations ou la pratique des conciles provinciaux. En particulier le canon 34 des apôtres, comme nous l'avons vu, central pour fonder l'interdépendance entre la synodalité et la primauté concerne les relations entre le métropolite et les évêques suffragants au niveau régional, mais guère, mais pas du tout, pourrait-on dire, l'ensemble des baptisés. On pourrait donc se demander s'il ne serait pas fructueux de distinguer plus clairement dans le dialogue théologique catholique orthodoxe, non seulement entre synodalité et collégialité épiscopale, mais aussi entre synodalité et dimension communautaire ou communalité, impliquant l'ensemble du peuple de Dieu. Comme le souligne la Commission théologique internationale dans son récent document sur la synodalité, je cite, « La synodalité implique l'exercice du sensus fidei, sensus fidei de l'universitas fidelium, tous, le ministère de direction du Collège des évêques, chacun avec son presbytérium, quelques-uns, et le ministère d'unité de l'évêque et du pape, un. Tous, quelques-uns, un. » Cette triple dimension de la synodalité a été expliquée de façon particulièrement éclairante par le pape François dans un récent discours d'année dernière adressé au groupe Saint-Irénée. Il y distinguait, donc le pape François, la dimension communautaire du peuple de Dieu, la dimension collégiale des évêques et la dimension primatiale de l'évêque de Rome, trois aspects qui font tous partie, je dis bien tous partie, de la dimension synodale. Le pape soulignait en effet, que je cite, le ministère primatial est intrinsèque à la, à la dynamique synodale. Le ministère primatial est intrinsèque à la dynamique synodale, tout comme l'aspect communautaire qui inclut l'ensemble du peuple de Dieu et la dimension collégiale liée à l'exercice du ministère épiscopal. Une telle vision, et ce sera ma dernière, ma, dernière, ma dernière phrase, une telle vision de la synodalité, si elle était appliquée au dialogue catholique orthodoxe permettrait, me semble-t-il, d'éviter une vision purement dialectique. Des relations entre primauté et synodalité souvent présentées comme deux principes à tenir en équilibre. La synodalité étant comprise comme un contrepoids à la primauté. Mais surtout, cette perspective donc du du tous un quelques uns permettrait d'intégrer la primauté, la primauté qui est, comme nous le savons, la principale pierre d'achoppement du dialogue théologique catholique orthodoxe permettrait donc d'intégrer la primauté à la dynamique synodale du tous, quelques-uns et un, une dynamique pour laquelle l'expérience des premiers siècles de l'Église reste une puissante source d'inspiration. Merci.